1200 heures par mois, soit 40 heures par jour. C'est le temps qu'il te faut travailler pour vivre du cake design si tu continues à faire ce que tu fais. Bienvenue sur Cake Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sous cette chaîne, j'aide et j'accompagne les cake designers confirmés à développer leur entreprise dans la pâtisserie, mais également euh, les traiteurs, euh, les pâtissiers, en gros tous ceux qui sont dans la food peuvent bénéficier de mes conseils et ont grand intérêt à les suivre. En 2015, quand je me suis lancée dans le cake design, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un business plan. J'ai bêtement suivi les prix du marché. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au business et à calculer euh, mes prix, à avoir un plan financier, je me suis rendu compte que le prix pratiqué par le marché était complètement de la folie. C'était complètement euh, dysfonctionnel et que ça ne tenait pas debout pour avoir une entreprise prospère. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'étais scandalisée. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette chaîne le même mois, que Entrepreneur, où j'ai commencé à parler aux cake Designers qui, comme moi, s'étaient lancés à l'aveugle et pratiquaient ce qu'on appelle le pifomètre. Si tu te reconnais dans cette description à pratiquer des prix pif sans savoir la quantité que tu dois vendre par mois sans savoir l'heure que tu dois à ne pas dépasser en gros si tu ne maîtrises pas tes chiffres tu as tout intérêt à prendre une séance de coaching avec moi ou une de mes formations peu importe va sur mon site qu'entrepreneur dans la partie boutique tu verras toutes les propositions d'accompagnement que je propose et franchement ça vaut le coup ça te fera gagner du temps et de l'argent car le temps c'est de l'argent et le temps c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie arrête de perdre ton temps non il ne faut pas se fier au prix du marché quand on se lance absolument pas il faut se fier à ses propres tarifs quand on prend le temps et la peine de les calculer il faut se fier à son business plan quand on prend le temps et la peine d'en faire un il faut se fier à sa vision et à ses propres objectifs. Car tu ne sais pas quelle est la vision et les objectifs du cake designer dont tu copies les prix. Tu ne sais pas où est-ce qu'il veut aller. Tu ne sais pas s'il veut rester chez lui toute sa vie. Tu ne sais pas s'il ne veut pas prendre de laboratoire. Tu ne sais pas s'il si ne veut pas, euh, comment dire, avoir pignon sur rue. Tu ne sais pas tout ça. Alors tu ne peux pas prendre les tarifs de quelqu'un dont tu ne connais pas la stratégie, pas les ambitions et faire pareil. Non. C'est pourquoi de ma formation d'accompagnement sur trois mois, le programme « Quelque entrepreneur », si tu ne le connais pas, je t'invite vivement à en prendre connaissance. Tu as le lien juste en barre d'infos. Dans ce programme, dans les tout premiers modules, on met les choses à plat et je parle des ambitions. Je parle du pourquoi. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu attends C'est important de partir de là, car en fonction de ce que tu veux faire, de tes objectifs, de ta vision, tu vas dresser un plan stratégique pour y arriver. Et ce plan-là, il ne sera pas le même pour tout le monde. Car selon les objectifs de chacun, il y aura un plan différent, une méthodologie différente. C'est pourquoi il ne faut pas te fier au prix que tu vois pratiquer, car tu ne sais pas ce qu'il y a dans la trésorerie à la fin du mois. Ne te fie pas aux multiples gâteaux que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas si à la fin du mois, elle gagne de l'argent. Alors ne te fie pas. Aux apparences, car les apparences sont bien souvent trompeuses. Il faut te fier au calcul. Oui il faut aussi oser entreprendre. Oser entreprendre c'est oser prendre le risque. Le risque de tes ambitions et le risque de se prendre un échec car oui on ne peut pas garantir la réussite à 100%. On ne peut garantir qu'une méthodologie qui fonctionne et qui pourrait fonctionner pour toi. Mais si tu n'as aucune méthodologie, aucune stratégie, là, tu as 100% de chance de ne pas y arriver. Mais par contre, quand tu en as une, tu as beaucoup plus de chance d'y arriver. Tu n'en auras jamais 100%, car ça va dépendre de ta motivation, euh, de ton audace, de plein de choses qui, des fois, dépendent des personnes. Et ça, il faut aussi le savoir, c'est une réalité. Mais par contre, si tu ne fais absolument rien, et que tu te fies simplement au copier-coller des tarifs de quelqu'un, ou de la vision de quelqu'un, là, tu es sûr que tu vas tourner en rond pendant des mois, et voire des années, sans arriver à ce que tu veux. La seule question qui compte, c'est toi, qu'est-ce que tu veux Que veux-tu accomplir Que sois-tu Quels sont tes rêves Quelle est ta vision Qu'est-ce que tu veux avoir c'est la seule chose qui compte car par rapport à la réponse que tu vas donner la stratégie ne sera pas la même, elle ne sera pas la même. Alors prends une séance d'accompagnement avec moi, même commence par une séance découverte comme je propose pour savoir qu'est-ce que tu veux et est-ce que je peux t'aider à y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui euh, suivent mes vidéos depuis beaucoup de mois voire plusieurs années mais qui ne sont jamais passés à l'action. Au niveau des tarifs, ils sont restés exactement les mêmes. Peut-être qu'ils ont augmenté de 50 centimes ou de 1 euro, euh, mais franchement, ce n'est pas 50 centimes ou 1 euro euh, qui te fera vivre d'une activité de luxe. Car en effet, faire des gâteaux pendant 10 heures, 20 heures, 50 heures de temps, c'est une activité de luxe et tout le monde ne peut pas se permettre de payer un employé, car c'est comme payer un employé ou de payer un prestataire sur mesure aux petits oignons s'il n'a pas les moyens. Et des fois, beaucoup de cake designers, beaucoup d'artisans, beaucoup d'artisans ne réalisent pas la valeur de l'artisanat pour résumer le pifomètre ça rend aveugle mais par contre les calculs ça ouvre les yeux ça rend lucide ça rend stratège ça rend euh, entrepreneur simplement alors si tu veux être un pied entrepreneur une chose à faire Contacte-moi, tu auras tous mes liens dans la barre d'informations juste en bas de la vidéo et j'espère te parler très bientôt pour te faire avancer et aller à une autre étape. À très bientôt sur cette chaîne et n'oublie pas de partager. Merci.